En 2017, quand on a fait la campagne de la primaire citoyenne avec la primaire.org, on s'est tout de suite engagé à tout documenter, à dire on est en train de vivre quelque chose d'incroyable, qui est une campagne citoyenne sans parti, élue par des gens en ligne, et, et il faut qu'on raconte, il faut qu'on fasse un espèce de, de wikipédia de, de tout ce qu'on fait pour qu'on puisse transmettre et que notre expérience elle serve à d'autres citoyennes et citoyens qui veulent s'engager en politique. Pour que ce livre ait un sens, euh, il fallait vraiment que ça soit quelque chose qui ne soit pas juste l'histoire de Charlotte, qui n'a pas d'intérêt euh, euh, en soi, et qui soit comment ce que j'ai fait, c'est un exemple, c'est quelque chose qui peut vous donner envie à votre tour de vous engager. Comment on fait de la politique DIY, do it yourself Comment on, on fait un manuel de faire de la politique, euh, pas pour les nuls, parce que c'est peut-être le contraire, pour tous les gens qui ont des choses à dire et qui savent pas comment les dire ce qui nous intéressait dans la campagne de 2017 et ce qui continue à porter mon engagement, c'est la façon dont on ne va pas rajouter encore un programme, on ne va pas dire « on est un parti, on a théorisé sur les retraites, l'éducation ou la santé » mais plutôt de raconter comment on prend les décisions. Parce que y compris les partis, ils vont chercher les solutions dans la société, ils vont chercher la solution auprès des experts et des expertes, et ils en font un programme. Nous, notre programme, c'est faire gagner la démocratie. Notre programme, c'est de dire on est toutes et tous légitimes à parler de politique, on est toutes et tous légitimes à, à, à nous approprier ces sujets et à donner nos solutions parce que nous sommes les expertes et les experts de nos vies. Et c'est ça qu'on veut remettre au cœur de la politique. On veut sortir d'une classe politique. C'est terrible ce mot, classe politique, quand il pense. Donc on veut une classe citoyenne qui reprend le pouvoir à tous les niveaux. Alors les outils pour faire gagner cette démocratie, c'est d'abord commencer par former les unes et les autres, les uns et les autres, et leur dire euh, « tu peux, mais tu peux pas t'impliquer forcément partout. On n'a pas envie, tous et toutes, de décider de, de chaque chose, donc on, on a commencé par dire il faut une démocratie pertinente. À quoi ça sert que moi, je prenne des décisions pour les jeunes Je suis plus jeune depuis un moment. En revanche, si dans une démocratie pertinente, je vais chercher les plus jeunes pour que eux et elles prennent les décisions qui leur concernent, alors ça va changer les choses. On veut aussi sortir du binaire. Le monde, il n'est pas binaire. On n'est pas toujours pour ou contre. On n'est pas toujours anti quelque chose ou pro quelque chose. Donc, le vote au jugement majoritaire, ce qu'on a fait à la primaire.org et ce qu'on refait à la primaire populaire, ça permet de, au lieu de choisir entre deux candidats et candidates ou trois candidats et candidates et se dire, bon, ben, j'aime pas celui-là, mais celui-là, c'est mon préféré, mais il va jamais gagner, alors je vais voter pour celle-là, c'est de d'évaluer chacun des programmes. Et ça, le jugement majoritaire, comme tout ce qu'on veut faire en démocratie, c'est croire à l'intelligence de gens. Et, et je crois que c'est ce qu'on a porté toute la campagne de 2017, ce que, ce que j'essaye de partager dans, dans, dans le livre, dans l'édition 2019 et dans l'édition 2022, c'est de dire on vous fait confiance, on vous fait confiance pour reprendre en main votre destin politique. Et puis évidemment, ce qu'on veut, c'est prendre le pouvoir pour pouvoir changer la Constitution. Parce que beaucoup des problèmes, ce n'est pas un problème des gens, des partis, qui seraient des méchants, ce n'est pas ça le sujet. Le problème, c'est la 5e République. Et tant qu'on ne fait pas une convention citoyenne, où on écrit une Constitution pour une 6e République, mais peut-être c'est une première démocratie écologique, peut-être c'est une deuxième commune, je n'en sais rien, ce n'est pas à moi de le dire. C'est à nous toutes et tous ensemble, de faire société et d'écrire notre constitution. Donc on l'a dit en, en 2017, on l'a écrit en 2019, on continue à le dire en 2022. Et, et comme le livre est sorti juste avant le Covid, on ne l'a jamais vraiment lancé. Euh, on n'a jamais vraiment pris le temps d'en faire la promotion. Et puis moi, je sortais de mon mandat politique, j'ai recommencé à travailler. Et là, on s'est dit, ben c'est le moment, parce que c'est toujours d'actualité. Encore plus d'actualité, peut-être. Si on veut faire gagner la démocratie, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une question de gadget, ce n'est pas une mesure par-ci, par-là qui, qui va faire changer les choses. Il faut qu'on prenne les choses globalement, donc avec une réforme de la Constitution, mais qui sera peut-être pour une sixième république ou une deuxième commune ou une première démocratie écologique. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux gens de le dire. Et puis, il va falloir qu'à l'intérieur de cette constituante, il y ait des vrais outils pour agir. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Et que ce référendum d'initiative citoyenne, il soit constituant. C'est-à-dire 700 000 personnes mettent un sujet au vote. Et ensuite, tout le monde peut voter pour dire si oui ou non, on avance là-dessus. Et surtout, c'est la voix des citoyennes et des citoyens qu'a le final cut, qu'a la décision finale. C'est pas comme sur l'Europe où on nous dit on fait un référendum puis ah ben non finalement on n'aime pas trop votre décision donc on va faire autrement. Euh, il faut aussi des choses fortes comme la reconnaissance du vote blanc et même aller plus loin. Avoir un quorum aux élections. Là, aux élections régionales de, de 2017, il y a eu une abstention massive. 80% des jeunes ne sont pas allés voter. On a eu plus de 50% d'abstention un peu partout et allant jusqu'à 60-70% d'abstention. Je pense, et nous sommes beaucoup à penser, que dans ce cas-là, on annule l'élection. C'est-à-dire si les, les, les politiques ne sont plus en capacité de mobiliser les gens, si une, la politique est tellement déconnectée que, que les Françaises et les Français se disent « ça ne sert à rien d'aller voter », ben c'est pas aux Françaises et aux Français de recommencer et de remettre leurs copies. C'est vraiment aux politiques de, de changer la façon de faire de la politique. D'autre part, il faut le jugement majoritaire. Le jugement majoritaire, ça permet de sortir de toute cette espèce de, de perversité, du vote utile, de faire barrage. Et on se dit « Ah ben ça, c'est ma candidate, je l'adore, mais elle va faire 2 donc je vais voter pour ce candidat, c'est pas tout à fait mon candidat de cœur, mais c'est le moins pire, ça va faire barrage à celui-là que je déteste. » Le jugement majoritaire, vous allez évaluer chacun, chacune des candidats. Et, et ça va remettre du souffle dans la démocratie, ça va remettre de l'envie. Et il y a plein d'outils comme ça qui vont permettre à chacun et chacune de se réapproprier, de reprendre son pouvoir politique. Et c'est ça qui est essentiel. Ce qu'on a voulu faire en 2017 euh, avec l'élection présidentielle et ce qu'on recommence en 2022 avec l'élection présidentielle citoyenne, c'est de porter ces sujets de démocratie, d'éthique, de transparence, d'associer les gens aux décisions qui leur concernent, mais aussi au budget de, de partager ce pouvoir, de le porter comme un sujet national. Ça existe au niveau local. Il y a les mouvements qu'on appelle municipalistes qui existent dans, dans de nombreux pays euh, depuis des années, qui existent en France, mais qui restent des initiatives euh, ponctuelles et pas encore généralisées. Moi, je suis convaincue que c'est au niveau local qu'on va pouvoir améliorer la vie des gens, que c'est au niveau local qu'on va pouvoir animer la participation. On ne peut pas demander l'avis de tout le monde au niveau national tout le temps. Néanmoins, si on ne prend pas le pouvoir au niveau national, si on ne change pas les règles du jeu, si on ne met pas des limites drastiques sur la corruption, sur les risques de corruption, sur la puissance des lobbies, alors on ne va pas pouvoir aider les énergies locales, départementales, régionales à agir. Et c'est pour ça qu'il faut que la, la, la politique aujourd'hui ait une cohérence entre le local et le national, il y a un échange de, de pouvoir, c'est-à-dire qu'on soit chacune et chacun clair sur nos responsabilités. La responsabilité de l'État, c'est d'assurer les valeurs de la République pour toutes et tous. C'est de lutter contre toutes ces inégalités qui sont partout. C'est n'est pas normal que sur, par exemple, la Rennes, 98 des enfants voient la protection maternelle et infantile quand ils ont 4 ans. Ils ont une visite de santé euh, complète euh, avec des professionnels. Dans certains départements, 2 des enfants de 4 ans voient un professionnel de santé via la protection maternelle et infantile. Le rôle de l'État, c'est de remettre cette égalité partout, c'est de faire en sorte que chacune et chacun soit égal sur le territoire français. Ça n'empêche pas qu'il faut absolument que cette politique nationale, on la construise avec les énergies locales. Il faut que tous les élus, toutes les élus qui ont fait des choses extraordinaires, tous les collectifs citoyens qui se sont réappropriés le pouvoir d'agir, soit celles et ceux qui influent la politique nationale. Il faut qu'on fasse quelque chose qui remonte, qui reparte de ce qui marche et non pas prétendre que le président, la présidente serait celle ou celui qui, du haut de son Élysée, tranche tout. En 2017, euh, au moment où j'ai gagné la Primaire.org, il y a eu tout d'un coup une couverture médiatique, qu'on n'a pas eu hein, beaucoup dans l'année qui a précédé, qui a été le, le moment de construction où on était 250 candidats, euh, où on a fait des débats, où on a monté ce jugement majoritaire, mais il y a eu 38 000 personnes qui ont voté et le 1er janvier 2017, on a eu une grosse couverture médiatique. Ça a créé un enthousiasme, y compris auprès de certains et certaines journalistes qui se sont dit « Ah tiens, c'est un nouveau sujet » et qui ont cherché euh, à, à le mettre en avant. Alors ça a été un moment de courte durée, hein, ça n'a pas duré toute la campagne et, et je pense que si on avait eu encore un tout petit peu plus d'élan, il y aurait eu les 500 parrainages d'élus qui auraient permis euh, d'accéder au premier tour de la présidentielle. Néanmoins... Euh, c'est euh, un article de elle, je crois qui disait, c'est un vent d'air frais dans la campagne. Je crois que tout le monde a besoin d'une respiration politique aujourd'hui, de, de sortir de la même chose. On, on dit en sociologie, hein, parfois, on fait toujours plus de la même chose. On continue, on continue, on a les mêmes candidats année après année, les mêmes candidates, ces candidats après, année après année. Tout le monde en a marre. Donc, la primaire pour Ork, ça, ça a donné un élan. Après, le système politique est tellement verrouillé, le système médiatique est tellement verrouillé que c'était compliqué d'aller plus loin. C'est pour ça d'ailleurs que dans les réformes démocratiques qu'on souhaite mener, euh, il y a une réforme du système de financement des médias pour faire en sorte de compenser le fait que la plupart des grands médias sont tenus par quelques millionnaires qui donnent des lignes électorales. On veut remettre de la démocratie aussi dans la gestion euh, de la presse qui a un rôle fondamental à la fois pour porter euh, certaines idées, mais aussi pour créer un enthousiasme vis-à-vis -vis de candidats et de candidates. Et encore une fois, ce n'est pas la question des journalistes, c'est la question du rapport de pouvoir au sein euh, des, euh, des, de la presse, au sein des médias. En 2017, je me suis inscrite sur la plateforme de la primaire.org sans penser gagner la présidentielle. Mais je m'y suis inscrite parce qu'il y avait 250 hommes et 8 femmes, littéralement. Hein, au moment où je me suis inscrite, il y avait 250 hommes qui disaient « Moi, je peux être le candidat citoyen à la présidentielle » et 8 femmes seulement qui se sentaient légitimes à le faire. Et je vous parle que de cette discrimination-là, de ces minorités-là. Je me suis inscrite parce que ça devenait insupportable pour moi de voir que les femmes ne se sentent pas légitimes. Et c'était prendre ma responsabilité en tant que femme de dire « bah Ouais, je peux me tromper ». Euh, oui, je me sens illégitime. Oui, j'ai peur d'être une totale imposture, mais après tout, si on n'y va pas, ça va jamais changer. Je me suis retrouvée élue et, et je vous avoue que mener une campagne présidentielle, j'étais n'étais pas prête. Il a fallu créer une équipe extrêmement rapidement. Mais j'ai assumé le fait que, et eh ben, authentiquement, j'étais n'étais pas forcément prête. Mais qui peut affirmer être prête Qui peut affirmer être prête pour gérer un pays tout en... Disant, il ne faut pas que la politique soit un métier. cest à on, on a professionnalisé la politique, alors qu'au fond, la politique, c'est censé être des citoyennes et des citoyens qui représentent des citoyennes et des citoyens. En 2022, les choses, elles ne se sont pas améliorées. On n'a euh, pas plus de femmes qui se présentent euh, sur les listes citoyennes, etc. Il faut aller les chercher. Euh, c'est pas. Euh, alors Il y a une femme qui a gagné la primaire de droite, mais sinon, à gauche, c'est euh, à nouveau des hommes qui sont, qui sont candidats. Et sur la primaire populaire, si j'y allais pas, on n'avait pas cinq hommes et cinq femmes. Il n'y avait que quatre femmes qui étaient, euh, qui étaient plébiscitées sur la plateforme. Donc, cette fois, j'y suis allée en étant euh, pleinement consciente euh, de pourquoi j'y allais, qui était peut-être moins pensée la dernière fois, euh, et pleinement consciente aussi de mon expertise. Aujourd'hui, mon expertise, ce n'est pas de savoir parler de tous les sujets de la France, en revanche, la démocratie. C'est la façon de faire. C'est la façon de faire avec, par, pour les personnes directement concernées. Mon expertise, c'est de dire, en fait, la politique, les gens ne s'y intéressent plus et on peut, on peut la rendre plus belle, on peut la rendre plus attrayante, on peut la rendre plus participative en partageant le pouvoir. Et là-dessus, cette fois, je n'ai pas de doute puisque les urgences se sont accélérées. En 2017, on a fait le tour des QG de campagne. On est allé dire aux unes et aux autres et aux uns et aux autres, il faut qu'on y aille ensemble, il faut qu'on fasse de la politique autrement. On nous a dit « vous ne comprenez rien, on va continuer comme ça ». Et là, ça fait cinq ans qu'on a une politique libérale, capitaliste, où on est de plus en plus pauvre, où il y a de moins en moins de liberté. Quand je vous dis expert de la démocratie, ce n'est pas un petit ministère qui déroulerait quelques mesures gadgets. C'est vraiment d'appliquer la démocratie à l'ensemble des politiques publiques. C'est aussi d'appliquer l'éthique et la transparence qui vont redonner confiance dans la démocratie à chacune et chacun des élus et des membres du gouvernement. À un moment donné, on ne peut pas, euh, c'est comme l'égalité homme-femme, on ne peut pas se dire c'est juste une petite mesure à un endroit. Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit aligné, il faut qu'on fasse ce qu'on dit. On ne peut plus continuer à avoir des injonctions paradoxales, à dire on est pour l'éthique, on demande à ce que chacune et chacun soit exemplaire et avoir des ministres mis en examen. La démocratie, c'est pareil. On ne peut pas dire on est démocrate et on continue à prendre des décisions sans les personnes directement concernées. On continue à ne pas se donner des vrais moyens pour aller associer les personnes aux politiques qui les concernent. Aujourd'hui, la situation est telle euh, que j'ai même plus le luxe de me demander si je vais me tromper. C'est que parce qu'à un moment donné, on m'a transmis quelque chose, je dois prendre entièrement mes responsabilités et arrêter d'avoir peur de me tromper. Parce qu'on a besoin d'avoir cette parole démocratique à tous les niveaux de la société, euh, que ce soit au niveau national avec les ministres, que ce soit au, au niveau de, de tous les territoires les plus défavorisés de notre République, on va construire des vraies réponses ensemble et à chaque fois. Que j'ose, en tant que, que, que, que femme qui n'a pas fait Sciences Po, qui n'a pas fait l'ENA, euh, euh, qui n'est pas experte de la politique, dire ben si on est toutes et tous experts, alors ça va permettre à des gens de se sentir légitimes à parler aussi. Si on fait ensemble, on ne peut pas se tromper. Alors Pour réconcilier la politique et la science, je pense que déjà, il faut mettre les citoyens et les citoyennes au milieu, que, que l'arbitre de, de, de toutes les grandes décisions, ça doit être la démocratie, ça doit être les habitantes et les habitants, déjà pour commencer. Ensuite, euh, il y a une question du statut de l'élu, mais il y a une question aussi du statut de l'expert, du statut du haut fonctionnaire, du décideur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, 40% des patrons du CAC 40, donc des, des 40 plus grosses entreprises françaises, sont des hauts fonctionnaires, qui peuvent gagner jusqu'à 20 000 euros par mois sur de l'argent public, sur nos impôts. Donc déjà, quand on considère qu'en France, quand on gagne plus de 6 000 euros par mois, on est dans le 20% le plus riche. Les élus des grandes villes, des grandes métropoles et les élus nationaux, les députés, gagnent plus que 1% de la population. Là, à 20 000 euros par mois, vous imaginez, c'est-à-dire qu'on est dirigé, les choix politiques, les choix administratifs, les choix technocratiques sont faits par des gens complètement déconnectés de la réalité des Françaises et des Français. Et c'est les premiers à leur demander de faire des efforts, à leur demander de, de payer plus d'impôts. Il faut savoir aussi que le système d'imposition aujourd'hui fait que l'impôt sur les revenus, c'est que 50%. De ce, qui, de ce qui arrive à l'État par les impôts. Le reste, c'est la TVA, ce qui fait que proportionnellement, les plus pauvres payent plus que les plus riches. Et donc, on a un vrai problème de système, encore une fois. On a un problème de système politique avec la Ve République, avec la façon dont les partis sont financés. Et on a un problème de système administratif, de système de l'État. Et puis, il y a un problème scientifique qui est que d'une part, euh, la science n'est pas du tout assez financée. Euh, L'éducation et la recherche ne sont pas financées en France et les recherches qui sont financées le sont souvent comme l'État a oublié de, de faire ce rôle ou a sciemment décidé de ne plus le tenir, la recherche est subventionnée par des intérêts privés. Et donc, travailler avec des chercheurs, ça veut dire qui, si on veut le faire bien, il faut travailler avec des chercheurs qui sont libres de tout conflit d'intérêts, qui ne sont pas financés par des grands groupes industriels ou des grands groupes de lobby comme le tabac, l'alcool, euh, les pesticides, qui aujourd'hui sont celles et ceux qui vont fournir de l'argent euh, aux chercheurs. Donc, oui, il faut réconcilier la science et la politique, mais il faut réconcilier dans des conditions d'éthique absolue dans des conditions de transparence absolue, c'est-à-dire c'est pas un conseil de défense obscur sur lequel on n'a pas les conflits d'intérêts de chacune et de chacun et qui se passe à huis clos, c'est des conseils sanitaires nationaux avec de la démocratie et avec une vision absolument claire des intérêts des unes et des autres. Des expertises scientifiques sérieuses existent, des expertises scientifiques indépendantes, internationales existent. On peut prendre l'exemple du GIEC, qui sont des scientifiques nommés euh, par 135 pays, hein, dans le cadre des Nations Unies, qui alertent année après année avec des chiffres extrêmement solides, des chiffres qui sont validés. En plus, année après année, on voit qu'ils ont raison, qu'elles ont raison de donner ces chiffres. Eh bien, le GIEC nous alerte et on n'en tient pas compte. Sur la santé, c'est pareil. L'Organisation mondiale de la santé, ça fait des années que euh, l'OMS dit qu'il va y avoir des pandémies, que la façon dont on travaille sur la biodiversité va créer des problèmes, notamment sur ce qui sont les SARS et les COV, euh, les coronavirus en général et les MERS. Il y a déjà eu des alertes, il y a des, des règlements sanitaires internationaux qui étaient en place avant la crise du Covid en France. Ces alertes, on les avait. La question, c'est qu'on peut avoir une expertise scientifique exceptionnelle et ne jamais l'écouter. Et pourtant, c'est la seule façon de refaire société ensemble. Les gens ont peur et c'est normal, on est dans une société de l'incertitude, on ne sait pas où on a un futur, on ne sait pas comment on fait la fin de mois, on a un risque de fin du monde. La seule solution réelle, c'est d'écouter les expertises existantes, celles et ceux qui ont prouvé qu'ils ont raison, celles et ceux qui montrent que les enjeux qui sont les nôtres sont des enjeux planétaires, qui sont des enjeux qu'on partage, et puis montrer aussi que les solutions existent. Parce que les experts ne sont pas seulement là pour dire « attention, on va tous mourir », ils disent aussi « voilà ce qu'il faut faire pour s'en sortir ». Et souvent, on oublie, que ce soit au niveau politique, au niveau des médias, d'aller au bout de la discussion, d'aller au bout de la démonstration. Oui, il y a des choses dramatiques, il y a des urgences qui sont là. Néanmoins, on a les solutions pour contrer ces urgences. Et on a des équipes internationales qui proposent des choses. On a des équipes ultra locales, ultra précises, qui proposent et qui mettent en œuvre des solutions. La politique, ça doit faire l'alliance de tout ça, de l'expertise scientifique internationale et de la façon dont on la met en œuvre au niveau du territoire de vie des gens, au niveau international des 135 États membres des Nations Unies, on a adopté une feuille de route, l'agenda 2030, les objectifs du développement durable, pour avoir un futur. C'est-à-dire, on a pris tout ce que les scientifiques nous ont dit, et on en a fait une feuille de route qui dit que si on veut un futur, il faut commencer par éradiquer la faim, éradiquer la pauvreté. Il faut aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, on a des choses qui sont essentielles et grâce auxquelles on peut avoir un futur désirable pour notre humanité. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie où on sait tous et toutes dans le monde engagées à ça. La réalité, c'est qu'à la COP26, il y avait plus de représentants des lobbies, euh, des industries polluantes que d'activistes et de personnes des États membres. La réalité, c'est qu'on n'arrive pas à faire en sorte que les choix politiques suivent les choix scientifiques. On a choisi, là, les gouvernements ont choisi de torpiller l'humain, la nature, la planète et nos futurs. Et ce n'est pas un choix qui s'est fait sous la pression de l'urgence, c'est n'est pas un choix qui est fait parce qu'on n'a pas les moyens. On est la sixième puissance mondiale, il y a 80 milliards d'évasion fiscale. Et encore, c'est la fourchette basse. On a choisi sciemment d'ignorer notre futur, le futur de notre planète, le futur de la biodiversité, le futur de nos enfants. C'est un choix politique. Et c'est ça qu'on veut changer en faisant changer la politique. On veut remettre les personnes directement concernées au cœur des choses. Ça fait des années qu'on a des partis politiques euh, qui fonctionnent de moins en moins bien. Ce n'est pas un jugement des partis politiques, c'est un constat. Il n'y a pas plus de personnes qui adhèrent, euh, il n'y a pas plus de gens qui s'engagent. Au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui s'abstiennent. Mais le système perdure parce qu'il y a des bénéfices financiers. C'est-à-dire le système constitutionnel va favoriser des appareils qui ont plein de candidats aux législatives pour gagner 1,42 par voix à chaque fois qu'ils ont des candidats qui font plus de 1 Et donc, comme les partis vivent de système, ils n'ont pas intérêt à changer le système. En 2017, on y a cru qu'on qu pourrait faire l'alliance autour d'un changement constitutionnel. On a cru que l'ensemble des, des personnes, ce qu'on va dire plutôt des gauchers de l'écologie, étaient d'accord pour changer le système. Cinq ans après, force est de constater que ce n'est pas les gens du système qui vont changer le système. Ils ont trop de bénéfices à rester dedans. Donc c'est pour ça qu'on on est convaincu, et à beaucoup, on est beaucoup de mouvements citoyens, qu'il faut des personnes nouvelles, il faut un renouvellement pour pouvoir changer le système. Il faut qu'on aille chercher les personnes qui ne profitent pas du système. Il faut qu'on aille chercher des personnes qui ont une nouvelle forme d'approche politique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on arrête de parler à la place des gens, ou pire, de se mettre à leur place. Je pense à ces journalistes qui se mettent dans la peau d'une femme de ménage pour voir comment c'est. Mais la voix des femmes de ménage elles-mêmes, elle n'est pas légitime. Ou, ou ces hommes qui se travestissent en femmes pour dire « ah oh là là, mais en fait, finalement, il y a du harcèlement de rue ». Mais la voix des femmes, elle n'est pas légitime. Donc, je pense que le système politique aujourd'hui doit faire élire de nouvelles personnes à la présidentielle, choisir des nouveaux ministres qui ne sont pas des gens issus de ce système. Et ça, c'est essentiel. Et c'est là où je suis radicalement démocrate. Je pense aussi qu'il faut finir avec le cumul des mandats, on fait un mandat et on s'arrête, on retourne bosser, on retourne voir ce que c'est que le quotidien de tout le monde, ça a été mon choix. Je ne me suis pas représentée en 2020, je travaille, J'ai plus de mandat politique et ça me manque, hein, on va être honnête, c'était vachement chouette d'être élue, c'est chouette la politique, mais c'est bien parce que ça me manque que c'était bien que j'arrête... C'est beaucoup plus difficile de faire une campagne présidentielle aujourd'hui en travaillant, en ayant un boulot, que quand j'étais élue, j'avais beaucoup plus de liberté finalement. C'est dangereux aujourd'hui de s'engager en politique pour certaines personnes. J'étais au marché, là je tractais, il y a un de mes commerçants qui a un soutien, et il y avait la presse qui me suivait, et ils me dit « ah non, je ne peux pas leur parler moi, je peux avoir des problèmes ». Vous vous rendez compte La, le, le système est tellement tenu partout que, que les associations, que les commerçants euh, ont peur de s'engager politiquement parce qu'ils ont peur de perdre des droits. Il faut abolir d'une bonne fois pour toutes un système de privilèges, un système qui, a des, qui, est, qui est quasiment mafieux tellement les choses sont, sont collées, tellement chacun a mis un peu le, le doigt dans le pot de confiture. Et parfois, même sans le savoir, je ne veux pas critiquer les personnes, je veux critiquer le système. Et pour le changer, il faut des nouveaux regards. La 5ème République, euh, elle a été construite autour de la personnalité du général de Gaulle. C'est un système constitutionnel vraiment très centralisé autour d'un président. Et il y a, et je dis bien d'un président, puisqu'il n'y a eu que des hommes jusqu'à présent, et il y a très peu de pays dans lesquels le, le président, le chef de l'État, a autant de pouvoir. On est énormément à vouloir changer le système et à remettre les parlementaires au cœur de la construction de la loi, de la construction du, du projet pour tout le monde. Parce qu'ils sont beaucoup plus proches, parce que c'est beaucoup plus collectif, parce que c'est 577 personnes. Il faudrait aussi que le Sénat, qui est aujourd'hui quand même une élection très opaque, je ne sais pas combien de personnes savent comment les sénateurs sont élus, c'est avec des systèmes de grands électeurs, de personnes qui sont déjà élues, euh, et à la place de mettre du tirage au sort. Le tirage au sort, c'est la seule façon d'avoir une vraie représentation citoyenne. Et faut, On le fait déjà le tirage au sort. Notre justice est rendue par des jurés d'assises. On peut toutes et tous être tirés au sort pour rendre la justice. Pourquoi on ferait confiance à nos concitoyens et nos concitoyennes pour rendre la justice et pas pour faire les lois. La 4ème République elle avait le mérite d'être beaucoup plus parlementaire, par exemple. Donc, est-ce qu'on pourrait pas revenir à une République plus parlementaire tout en associant tout ce qu'on sait aujourd'hui autour de la démocratie Et puis enfin, il y a quelque chose aujourd'hui en politique, c'est qu'on n'entend pas la voix des générations futures. D'abord, il y a très peu de jeunes en responsabilité. Majoritairement, les décisions elles sont prises par des personnes de plus de 40, 50, 60 ans et c'est plutôt ces personnes plus âgés qui votent, remettre à chaque fois un ministère du long terme, un ministère des générations futures, des gens qui ont ce regard permanent de dire la décision qu'on prend, c'est pas pour cinq ans, c'est pas dans l'agenda politique de la réélection, c'est dans le long terme. Et ça, ça changerait radicalement les choses aussi, puisqu'on ne serait plus à, à chercher de la réélection, on aurait une vraie évaluation de ce que ça fait aujourd'hui et demain. Et puis enfin, quelque chose là qui n'a jamais été mis en place, mais qui serait quand même vraiment intéressant, c'est la révocation des élus. C'est de dire, si un élu fait une promesse et finalement ne tient pas ses promesses, et c'est le plus gros reproche que les Françaises et les Français font à leur politique, eh ben on a le droit de lui dire stop. En fait, tu ne vas pas au bout de ton mandat, c'est pas OK. Et, et on en voit tout le temps. Par exemple, le candidat Macron a dit « plus personne ne dormira dans la rue ». Et là, en fait, c'est pire. Il y a énormément de gens qui dorment dans la rue dans ce pays. Et, et ça a été vrai sur, euh, sur le candidat Hollande qui a dit euh, « mon ennemi c'est la finance » et puis ça n'a pas été le cas. Donc comment on donne un pouvoir citoyen de révoquer, de contrer et de contrôler leurs élus Non pas une société euh, du, de la petite phrase du Twitter de contrôle médiatique, une société avec, face à des grands pouvoirs, qui sont les pouvoirs des élus, de grands contre-pouvoirs qui sont le contre-pouvoir citoyen. Et puis on peut revenir aux basiques, on peut revenir à la Déclaration des droits humains euh, qui, qui contient tout, y compris les droits à la santé, les droits à la sécurité alimentaire, euh, y compris le droit à la liberté. La Déclaration du droit humain c'est ce qui a fondé, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous crée hein, comme nation aujourd'hui. Et, et si on pouvait revenir à ces basiques-là, ça serait formidable. D'autre part, on a quand même trois mots au fronton de toutes nos écoles, de tous nos hôpitaux, de toutes nos mairies, de tous nos bâtiments publics. Liberté, égalité, fraternité. J'adorerais qu'on qu ajoute sororité. Mais garantir la liberté, garantir l'égalité et le fait qu'on soit toutes et toutes solidaires les unes et les uns des autres, c'est peut-être ça qui remettrait le pays ensemble. Et ça, il faut pas le re-questionner. Et c'est bien le drame avec l'extrême droite. C'est qu'ils vont questionner les fondements mêmes de ce qui a créé notre pays, les fondements même de ce qui, de ce qui pourrait, au contraire, nous rassembler. L'idée de la Première Populaire, c'est d'éviter d'avoir une multiplicité de candidatures. C'est d'éviter aussi que la question de l'union de la gauche, elle ne se fasse pas par des petites phrases par réseaux sociaux interposés et puis parce qu'on entend « si vous voulez l'union, toutes et tous derrière moi ». Nous, ce qu'on voudrait, ce qu'on ce qu a porté déjà en 2017, c'est de faire ensemble. C'est pas les uns derrière les autres, c'est de dire on se met ensemble, on fait un projet de gouvernement, c'est-à-dire on a un projet politique avec le socle commun, on fait un gouvernement commun avec les personnes qui pourraient agir et, et au lieu de se battre sur qui sera le président ou la présidente, on se dit bah tiens, euh, et ben, François Ruffin par exemple, euh, t'as pas envie d'être président de la République, en revanche, eh, le ministère du Travail, ça serait peut-être un, un super rôle à ce moment-là, là-dessus. Euh, et puis, Sandrine Rousseau, est-ce que, ben, en tant qu'économiste, est-ce que le ministère de l'Économie, ça ne serait pas une bonne chose Et donc, on, on, on fait en sorte que chacun, chacune des personnes, et puis en allant chercher effectivement d'autres personnalités, pas forcément politiques de la société civile, on crée ce gouvernement alternatif, et ce gouvernement alternatif fait campagne tous ensemble. C'est pas le président qui répond à toutes les questions, il dit « ben voilà, euh, moi je serai le président, la présidente qui arbitre, qui, qui donne le là, qui gère les relations internationales. » Et là, on pourrait parler d'une diplomatie participative, d'une diplomatie humaniste et féministe, hein, ça serait vraiment intéressant. Mais sur les décisions qui vont concerner l'éducation, eh ben, vous allez voir telle personne, je ne sais pas, Clémentine Autain, Juan Hidalgo, euh, ça va être la personne qui va porter ces questions-là. Et, et on commence à travailler ensemble. Et je pense que chacune, chacun sait que seul, on ne travaille pas très bien. Euh, quand on, dans nos professions, au bureau, on travaille en équipe, on est complémentaire, tout le monde ne fait pas tout. Travailler en équipe politiquement, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. C'est ce qui va changer les choses. C'est ce qu'ils font en Grande-Bretagne. Quand un gouvernement est élu par la majorité, l'opposition crée un shadow-gouvernement, donc un, un gouvernement de l'ombre quelque part, où euh, chacun des membres de l'opposition va euh, shadower, va doubler euh, son ministre. Et donc, ils vont étudier les dossiers précis de ce ministre-là, et ils vont faire des propositions alternatives à chaque fois. Et donc, au lieu d'être simplement dans l'opposition, on est aussi sur quelque part dire, ben, si nous on était au pouvoir, voilà ce qu'on ferait sur cette politique précise. Ce qui va permettre d'intéresser beaucoup plus les gens, une opposition systématique qui dit, euh, qui dit qui dit non à tout ou qui mélange tout. Ça veut dire aussi qu'on peut s'intéresser à nos sujets. Encore une fois, tout le monde ne veut pas parler de tout si je suis agriculteur. Je vais peut-être pas avoir un avis euh, complètement définitif sur les politiques de santé, mais en revanche, j'aimerais bien m'appliquer plus sur les politiques qui font mon métier, qui font mon quotidien tous les jours, même si évidemment tout le monde est concerné par la santé. Mais on l'a vu aujourd'hui, on ne peut pas être 70 millions d'épidémiologistes euh, dans le pays, redonnons de la transparence, redonnons des corps intermédiaires, des gens qui vont, qui vont pouvoir s'emparer de sujets et les partager de façon très collective. On a critiqué, il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps, de la primaire populaire en disant « ils n'ont pas de programme ». L'idée n'a jamais été que la primaire populaire ait un programme. L'idée, ça a été que la primaire populaire dise ce qui est le lien, ce qui est le commun entre le programme des 13 partis, des gauches et de l'écologie, c'est ça. C'est des mesures pour la justice sociale, des mesures pour les transitions écologiques et des mesures pour la démocratie. À ce stade, en tant que candidat, je n'ai pas décidé d'écrire un programme politique complet. J'ai décidé de faire monter la démocratie et de parler de la démocratie, puisque sur les trois piliers du socle commun, tout le monde parlait d'écologie, les candidats parlaient d'écologie, les candidats et les candidates parlaient de justice sociale. En revanche, la démocratie s'était euh, un peu mis sous le tapis, d'autant plus que la démocratie s'est commencé par écouter les 60% d'électeurs et d'électrices qui veulent une candidature commune. Donc, je suis restée candidate pour pousser cette question de la démocratie, et puis c'est mon expertise. Ceci dit, si jamais je gagnais la primaire populaire, on a écrit un programme en 2017, un programme qui était solide, qui a été construit avec les mouvements de la société civile, qui n'est pas un programme sur lequel j'ai prétendu avoir toutes les réponses. C'est un programme où on a prétendu dire toutes ces, toutes ces innovations, toutes ces mesures, toutes ces expériences qui améliorent la vie des gens sur nos territoires, et ben on les met en musique pour faire en sorte qu'ils soient cohérents et applicables. Là-dessus, on avait quelques idées phares, c'est des idées que je continue à défendre, euh, vraiment très, très fortement. Il y a d'une part le revenu universel. Faire en sorte de lutter contre la pauvreté en, en, en donnant un revenu à toutes et tous, dès 16 ans. Et faire en sorte que on arrête avec ce système où on va chercher des aides sociales par-ci, par-là, où on est jugé, où on a plein de gens qui n'acceptent pas aux aides parce que c'est trop compliqué. Et, et toute le, la numérisation des services de, de l'État rend les choses encore plus difficiles. Le revenu universel, on sait le faire, c'est un projet de société. C'est un projet de société réaliste et indispensable. Le revenu universel ça marche pas tout seul, c'est pour ça que c'est un projet de société et on l'avait bien décrit en 2017 et c'est toujours d'actualité, ça va avec une réduction du temps de travail et, et si en, en 2017 on disait 32 heures, aujourd'hui je pense qu'il faut être encore plus radical sur la, la diminution du temps de travail puisqu'on a besoin de temps d'abord pour s'occuper des, des, des personnes autour de nous, des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes vulnérables et puis qu'on a besoin de temps pour la transition écologique. On ne peut pas Changer nos comportements, on ne veut pas se mettre à, à, à cuisiner, à cultiver, à, à changer tout ça sans avoir du temps pour le faire. Et on a besoin de temps pour réfléchir ensemble, on a besoin de temps pour créer un monde meilleur. Ce revenu universel, euh, ce changement du temps de travail, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas une refonte complète de la fiscalité. D'abord, c'est une question d'équité. Aujourd'hui, la fiscalité elle bénéficie aux gens les plus riches qui ont la possibilité de payer des avocats, qui connaissent euh, toutes, euh, toutes les, les niches et les façons de, de moins payer d'impôts. C'est inacceptable. Et puis, la fiscalité n'est pas égale, on en a parlé euh, tout à l'heure. Donc, le projet de société, c'est effectivement de lutter par la, contre la pauvreté avec différentes mesures qui vont être qui vont travailler ensemble et qui vont faire en sorte d'arriver à notre but qui est l'égalité. On a le revenu universel, on a le temps de travail, on a la fiscalité et puis euh, le revenu ça n'est pas tout. On, on considère euh, sur beaucoup de personnes engagées dans ces mouvances-là que le revenu universel il faut aller plus loin, il faut donner accès aux gens à un logement c'est dans les droits humains, hein, c'est dans ce qui fait la base des droits humains dans notre société. Il faut aussi donner un minimum euh, pour boire de l'eau, c'est-à-dire les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour chacun et chacune dans notre pays. Il faut donner une sécurité sociale, mais une sécurité sociale alimentaire également. Euh, et, et on ne peut pas se contenter de faire des niches spéciales pour les grandes surfaces qui vont donner leurs invendus au resto du cœur, à Emmaüs, qui vont ensuite les donner aux personnes les plus pauvres. En plus, souvent, c'est vraiment, excusez-moi, c'est la bouffe de merde qu'on va donner. Et, et donc, on va continuer à accumuler. Alors que si on relocalisait beaucoup plus l'économie et toute la question sociale, on pourrait donner non seulement une sécurité alimentaire, mais une sécurité alimentaire et écologique. Et là, c'est essentiel. Il faut qu'on qu se remette au niveau de l'endroit où on vit et où on mange, et où on habite, et où on grandit. Et ça, c'est bien pour ça qu'il faut parler du niveau national, c'est des décisions nationales et internationales. Il y a un jeu de la Russie sur faire monter les factures de gaz, et, et, et on est extrêmement dépendant. Pour ne pas être dépendant, il faut qu'on relocalise. Il va falloir qu'on consomme moins. Mais pour consommer moins, si le président ou la présidente de la République vous dit « Prenez des douches de trois minutes », on sait très bien que ça n'a pas changé le monde. Il faut qu'on ait une vraie démarche démocratique, pour changer les habitudes. Il faut qu'on ait quelque chose où on est tous à égalité et où c'est d'abord l'État qui est exemplaire, d'abord les plus riches qui sont exemplaires, qui arrêtent de prendre l'avion pour un oui, pour un non. Et ensuite, effectivement, là, il y aura certainement un ruissellement de bonne pratique. Et puis, il faut qu'on ait accès, pas seulement à une alimentation de qualité, il faut qu'on ait accès à un choix. Et ça, ce choix, c'est ce qui est émancipateur. Ce choix, c'est ce qui va vous permettre de dire, ben là, je profite du revenu universel parce que j'ai un projet artistique et je veux prendre ce temps-là parce que j'ai un projet de formation. Ou alors j'ai envie de m'engager pleinement, là j'ai envie de bosser, j'ai envie de monter une entreprise, j'ai envie d'employer parce que c'est le bon moment pour moi dans ma vie, et là j'ai envie de m'arrêter à nouveau parce que je vais m'occuper d'un parent vieillissant. Ce choix-là, qu'on comprend dans un parcours de vie, il faut qu'on puisse le donner sur les questions écologiques et qu'on montre que finalement on n'a plus le choix que de tous changer nos pratiques. Mais ce n'est pas de la pédagogie, c'est de la liberté d'être ensemble. C'est pareil sur le vaccin d'ailleurs, sur tout ce qu'on a fait sur le sanitaire, sur ce qu'on fait sur la santé. On n'est pas seul, on n'est pas dans une société où nos choix n'influent que sur nous. Tous nos choix influent sur les autres autour de nous. Et on n'a jamais, jamais fait changer de comportement quelqu'un en le grondant et en lui disant « tu ne fais pas bien ». Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Quand j'ai été élue euh, maire adjointe à la ville de Rennes, euh, j'ai été à ce titre-là euh, élue à la présidence d'un réseau de villes, les villes santé de l'OMS, où on avait plus de 90 villes de France, des plus grandes et des plus petites, engagées pour la santé de leurs habitantes et de leurs habitants. C'est un réseau qui est international. J'étais aussi à l'Europe avec 1500 villes de, de différents pays, avec différents façon d'exercer le pouvoir. Clairement, quand on est en Europe, c'est l'Europe très large. L'expérience de présider ce réseau, de devoir animer un bureau, un conseil d'administration, une assemblée générale avec des élus de droite et de gauche, c'est la chose. C'est vraiment une des choses les plus extraordinaires que j'ai découvertes. Extraordinaire parce qu'on n'en parle jamais, parce que c'est pas dans dans ce qu'on comprend de la politique. On n'entend que les petites phrases, on n'entend que les oppositions. Mais quand on met des élus locaux qui veulent agir pour la santé des habitantes et des habitants, on voit très vite que la question des clivages partisans, elle n'existe plus. Ou alors, elle existe sur des espaces très réduits. Mais globalement, faire un plaidoyer, faire un, un, un espèce de lobbying des, des élus locaux pour porter nos sujets au niveau du gouvernement et faire en sorte que le ministère de la Santé et puis le ministère de l'Écologie prennent des décisions en fonction de la réalité de nos territoires, ça c'était enthousiasmant, passionnant et, et incroyablement formateur. Évidemment, il y a des moments où on n'était pas d'accord. Évidemment, il y avait des questions sur lesquelles il y avait des, des débats. Mais est-ce que ce n'est pas ça la politique D'avoir des débats et de trouver un consensus, pas un consensus mou, pas un truc euh, qui, qui, qui ne vaudrait pas, de trouver un consensus fort sur lequel, au-delà de nos divergences, on a trouvé une façon de faire avancer les choses. Ça, moi, je l'ai découvert en tant que présidente de réseau, je l'ai vu aussi à travers des députés européennes comme Manon Ombry et Marie Toussaint, qui sont de la France insoumise et de Europe écologie des verts, qui racontent comment elles se sont battues ensemble sur certains dossiers. On le voit au niveau national aussi, là il y a Clémentine Autain de la France insoumise qui vient de faire passer quelque chose d'extrêmement important sur l'endométriose, mais elle a été soutenue évidemment par énormément de députés dans tous les coins de l'hémicycle sur les villes, euh, les, les élus des politiques de la ville, donc des quartiers euh, les plus sensibles de notre pays, quartiers prioritaires, euh, on, on trouve toujours, des. c'est toujours difficile de décrire ces quartiers, on va dire les quartiers les plus pauvres de France, et bien on a des élus de droite et de gauche qui construisent des solutions ensemble et qui font des rapports extrêmement forts pour dire à quel point euh, on a besoin, non pas de plus d'argent de l'État qui descend comme ça dans des dans des grands programmes, on a besoin de redonner le pouvoir aux acteurs locaux et notamment aux jeunes qui parfois font des choses extraordinaires. Il faut voir pendant la crise sanitaire ce que, ce que des jeunes dans les quartiers nord de Marseille, notamment, ont réussi à mettre en place en termes de solidarité, en termes de, de soutien, en termes de ressources alimentaires et, et, et de dons. C'est à elles et eux qu'il faut donner cet argent. Et ça, c'est complètement transpartisan. Et si on est capable, dans des réseaux d'élus, euh, des petits réseaux avec euh, les, les, les, les, des, des réseaux un peu pointus de, des élus euh, des villes marines, des élus euh, des, villes, euh, des, des villes de montagne, ou dans des gros réseaux, l'Association euh, française des maires ruraux, l'Association française des maires de France, France Urbaine, tous ces réseaux-là, ils ont l'habitude de travailler de façon transpartisane. Comment ça se fait qu'on sache le faire sur des sujets précis et qu'on ne soit pas foutu de le faire entre les personnes de la gauche et de l'écologie pour gagner l'élection présidentielle et ça, c'est aussi parce qu'on ne parle pas du tout assez de tous ces espaces où on fait de la vraie politique. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de transmettre aux gens. C'est aussi pour ça qu'on a écrit le livre, pour montrer à quel point la politique est beaucoup plus riche que ce qu'on envoie dans les petites lorgnettes des quelques minutes de sujet aux 20h. <rire> J'aimerais bien le traduire <rire> Euh, sur l'élection présidentielle, euh, dans les différents partis euh, euh, des gauches et de l'écologie, il y, y a plusieurs euh, lignes, évidemment il n'y a pas une ligne unique, et ces lignes elles se sont affrontées hein, à la primaire des écolos. Euh, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ne défendaient pas la même ligne, euh, notamment par rapport à l'union. Et Sandrine Rousseau continue, même en tant que porte-parole de Yannick Jadot, à, à avoir des paroles en faveur de, de, de l'union des gauches et de l'écologie du travail ensemble. Eric Piolle aussi d'ailleurs. Euh, chaque parti a des lignes et des débats internes. C'est la richesse du débat interne. Et, et en même temps, c'est souvent des débats entre deux tendances, entre deux personnes. Ce qui me, ce qui me frappe, là, dans, dans chaque position des partis, c'est que, aujourd'hui, les positions, elles sont prises par le candidat d'éclat. Donc, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit, je ne participerai pas à la primaire populaire. C'est Yannick Jadot qui dit, je ne participerai pas à la primaire populaire. Mais ce n'est pas un débat interne, ce n'est pas un vote des militants et des militantes. C'est des décisions qui, une fois que la personne est censée représenter le parti, va prendre tout seul. Et ça, ça me pose vraiment question parce qu'on ne sait pas quelle est la stratégie. Si la stratégie, c'est de dire ben je me suis déjà effacé une fois, ça n'a pas marché, il faut un bulletin vert euh, c'est une stratégie de niche, c'est une stratégie où effectivement, si on est écolo, on est content de mettre un bulletin vert, mais ce n'est pas une stratégie qui va faire progresser l'écologie. Si on est France Insoumise et qu'on se dit euh, bah, voilà, il faut voter Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est le seul à pouvoir faire gagner la gauche, et mais je ferai pas d'alliance et je ferai ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon là, c'est si je suis au deuxième tour, on fera un projet de gouvernement ensemble. Et là j'ai envie de hurler, de dire, mais pourquoi on le fait pas maintenant en fait? Et tout ça étant un rapport de force, un rapport de d'abord je montre qui est le plus fort et donc c'est mon programme en premier, et puis ensuite on négocie. Parce que la politique fonctionne comme ça. Et puis il y a des gens aussi hein, euh, qui se disent de toute façon là c'est un premier round et on fera ça en 2027. Euh, et il faut qu'on continue à exister, mais on sait très bien qu'on ne gagnera pas. Maintenir la candidature du Parti communiste français, c'est pas pour gagner, hein. je pense que personne ne pense que Fabien Roussel, du coup, Parti communiste français, peut gagner l'élection présidentielle, mais être présent à la présidentielle, ça lui permet d'avoir des députés, ça lui permet d'être beaucoup plus visible aux législatives et de garder un groupe parlementaire et de garder du financement public. J'entends hein, qu'on veuille sauvegarder le parti, mais moi, le problème c'est de sauvegarder les gens. C'est de continuer euh, à, à dire que si on est de gauche, on va lutter pour les plus vulnérables et ceux qui ont faim aujourd'hui. On a des étudiants qui font la queue, on a des, des, des gens qui ne mangent pas à leur faim, on a des gens qui vont se retrouver à la rue. Mais en fait, c'est ça qui devrait faire alliance. Le but de la primaire populaire et de ce que je fais hein, sur les mouvements qu'on appelle citoyennistes depuis des années, c'est pas d'écarter les partis. C'est pas de dire que les partis servent à rien. Les partis, ils ont une histoire, ils ont, ils ont construit une idéologie. Et il y a des textes fondateurs, il y a, il y a, il y a quelque chose qui sert à penser euh, la société qui est nécessaire. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'on voudrait, c'est créer une maison commune. Et c'est ça qui est nécessaire et cette maison commune, elle existe dans les luttes locales, elle existe à certains endroits, mais on ne l'a pas construite nationalement. Et puis cette maison commune, c'est de dire qu'il n'y a pas que les partis, encore une fois, ils représente une toute petite partie de la population. Comment cette maison commune, elle est suffisamment ouverte pour accueillir les mouvements sociaux, les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, les mouvements climat, euh, les mouvements de jeunes, les passants d'une qui représentent les quartiers populaires Comment cette maison commune, elle est un espèce de, de, de lieu où on va féconder, où on va nous s'enrichir de nos différences, et faire des consensus féconds, comme dirait Patrick Vivray, et, et où on va créer le monde de demain ensemble. Et c'est ça qui manque, et c'est ce que la primaire populaire voulait faire. Et je ne comprends pas pourquoi les partis en présence n'ont pas reconnu la primaire populaire comme cette maison commune, et ont plutôt essayé de l'instrumentaliser, ce qui, ce qui pose des questions aujourd'hui, parce que plus personne ne sait très bien si la primaire populaire, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement qui a vocation à devenir à partie, ça a été instrumentalisé par les uns et des autres, mais parce que justement cette primaire populaire, elle est issue de tous ces mouvements. Il y a des gens d'extrême-gauche, il y a des gens de gauche plus centrale, il y a des gens de mouvements sociaux, des gens de mouvements climat, et la primaire populaire est eh bien le reflet de cette diversité. Et au lieu de se réjouir, de se féliciter de cette diversité, et, et qui est justement, moi je pense, le truc le plus intéressant qui soit passé récemment, le truc le plus, le plus nouveau riche et palpitant, on le méprise dans ces différences. Et, et voilà, comment on, on, on se met à être heureux de travailler ensemble, même si on n'a pas tous la même opinion Comment on fait pour être heureux de travailler avec des personnes plus jeunes Et ça, c'est tellement triste que la primaire populaire n'ait pas fait un petit choc à ses partis en disant wow, « Waouh, ces jeunes, ils ont pris les trucs en main, ils ont fait un truc extraordinaire, 300 000 personnes ont signé l'appel !» Aucun des partis actuels avait réussi à avoir autant de monde. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Faire une primaire des gauches et de l'écologie, c'était aussi une chance extraordinaire d'enfin parler de nos sujets. L'espace médiatique, complètement envahi par les déclarations de la droite et de l'extrême droite, des choses sur la sécurité, sur l'immigration, sur la religion, qui, et on le sait très bien, ne sont pas les sujets de prédilection des Françaises et des Français. Mais on a eu une espèce de tunnel médiatique qui est voulu aussi... Par, par des millionnaires qui tiennent les médias, hein. c'est assez bien décrit dans différents articles, notamment un article du Monde de Ariane Chemin qui dit à quel point Bolloré porte cet agenda médiatique euh, anti-woke, c'est-à-dire anti-féministe, anti, euh, anti anti-raciste, ce qui, ce qui, ce qui donne raciste en fait, euh, et, et qui, qui l'a poussé cet agenda médiatique-là. Si la gauche dit, eh bien nous, on va faire une primaire des gauches et de l'écologie, et on va prendre tous ces temps d'antenne pour débattre entre nous de qui est le meilleur, la meilleure candidate, et débattre de nos sujets, mais ça serait formidable. On a besoin de cet espace pour parler de, eh bien, finalement, le revenu universel, est-ce qu'on pourrait faire un RSA jeune, et à combien on le mettrait Et puis la retraite, c'est un sujet passionnant. Et ce n'est pas des petites phrases sur Twitter de dire, « Ben moi je suis meilleur, ma retraite elle est à 60 ans, la tienne est à 61 ans ». Parlons-en ensemble. Comment tu as construit ta retraite à 60 ans Ah, mais c'est combien Et c'est comment Parce que l'âge, ça suffit pas. Et je suis sûre qu'un débat où tu mets tous ces candidats et candidates autour de la table et où on reconstruit un projet commun autour de la retraite, où au moins on en débat, mais ça, ça nous ferait tellement du bien là aussi. On aimerait tellement entendre parler de ces sujets-là, non pas dans le pour-contre avec des choses déjà bouclées, mais sur la façon dont ces décisions ont été prises. En 2017, après la campagne présidentielle, on a mis en place tout un système avec plein de micro-partis, ça s'appelait la Caisse claire, pour présenter des candidatures citoyennes ou législatives. L'idée, c'était d'avoir 50 candidatures qui fassent plus de 1% dans 50 circonscriptions et d'accéder aux fonds publics pour la démocratie. Ça nous aurait permis bah, d'avoir des d'avoir de l'argent pour continuer à, à, à réfléchir ensemble, c'est quoi la démocratie, c'est quoi la place des citoyens en politique et, et à avancer, avoir des moyens pour, euh, pour faire tout ça. On n'a pas réussi. Et donc, on, on a continué des initiatives citoyennes, mais un peu éparses, aux municipales, aux départementales, aux régionales, qui ont marché, qui n'ont pas marché. mais on n'a pas réussi à créer un, un mouvement structuré euh, et puis en plus, comme on ne veut pas créer un parti politique, comme il y a autant de fibres citoyennes qu'il y a de micro-partis, l'idée c'est plutôt de fédérer, C'est n'est pas d'avoir une pensée unique. Donc on, on est bien dans, dans, dans quelque chose d'un peu compliqué, on a le côté libertaire où, où chacun peut être très libre d'exprimer sa pensée, mais on n'arrive pas à structurer. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'après la primaire populaire, euh, sur les législatives, le poids que, que toutes et tous on va mettre dans cette primaire populaire, ça va nous permettre de faire élire euh, des, des, des candidats et candidates différents et d'avoir des moyens de continuer ces batailles-là, d'avoir le moyen que cette réflexion, elle ne soit pas à élection euh, seulement au moment des élections, euh, mais qu'elle soit continue. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas hein, entre des élections. Moi, j'arrête pas d'y penser, mais j'ai ma famille, j'ai mon travail. Euh, C'est pas facile de faire de la politique. Alors. Si on a le revenu universel, ça deviendra de plus en plus facile. S'il euh, y a les RSA euh, jeunes qui permettent de s'engager en même temps et, et quand on fait des études, plutôt que d'aller bosser à McDo, de s'engager en politique, ça sera beaucoup plus facile. En attendant, il faut qu'on se donne des moyens euh, pour que les citoyennes et citoyens continuent à faire irruption dans la vie publique, continuent à embêter les partis, parce qu'on sait que ça, ça agace, hein, je sais que je ne <rire> fais pas l'unanimité... Euh... Euh, et que si je gagne la primaire populaire, on ne va pas avoir Yannick, Jean-Luc et Anne qui disent « Vous êtes tous derrière marchandise. Et pourtant, j'ai envie de leur dire, c'est dommage, parce que je pense qu'on a beaucoup à faire ensemble. Alors, le livre, on l'a créé sur vraiment un manuel. Euh, L'idée, c'était de dire tout ce qu'on a appris, on veut vous le transmettre pour que d'autres personnes se présentent à la présidentielle citoyenne la prochaine fois. Comment je retransmets tout ce qui m'a été transmis Pour moi, c'était essentiel de faire ça. Euh, D'écrire pas à pas que c'était pas facile, euh, que ça se fait pas d'un claquement de droit, que c'est pas, pas une histoire de, de Wonder Woman, c'est pas une histoire de champion. La politique c'est pas fait pour les winners, la politique elle nous appartient à toutes et tous. Et en partageant nos doutes, en partageant nos hésitations, en partageant ce qu'on a réussi mais ce qu'on n'a pas réussi aussi, on se dit que la prochaine fois vous allez réussir encore mieux que nous. Euh, on a essayé de vraiment chapitrer et de, de créer ça sur un guide avec pas mal de voix qui, qui, qui, se, qui se répondent et pas mal de choses très pratiques aux pratiques Par exemple, comment on associe euh, les personnes sourdes à une campagne politique. Ça c'était très très très important pour nous, on a eu des personnes qui nous ont aidés pour ça. Mais parfois, on a réussi à avoir des interprètes en langue des signes française, et parfois, non. Là, par exemple, cette vidéo, elle n'est pas interprétée. On le regrette, mais on n'a pas de budget. Et Donc, sans budget, euh, à moins d'avoir de temps en temps un interprète bénévole, euh, ça ne marche pas. Et puis, fondamentalement, politiquement, moi, ça ne me correspond pas complètement d'avoir un interprète bénévole, c'est un vrai métier essentiel. Donc, comment, quand on sera toutes et tous présidents et présidents de la République, il y aura des budgets systématiques On ne fait plus de campagne qui ne soit pas universellement accessible. Il n'y a plus de meeting où il n'y a pas euh, à la fois de la langue des signes française, mais toutes les autres accessibilités dont, dont, dont on a besoin. On a besoin aussi euh, de faire respecter ces lois, ces lois sur la parité. Il y a encore aujourd'hui des partis qui se permettent de ne pas respecter la loi sur la parité et préfèrent payer une amende en se disant « Bah non, on ne mettra pas autant d'hommes que de femmes ». Ça, c'est des choses dont on parle et qu'on qu a essayé de décrire à chaque fois. Euh, la façon dont on fait une équipe aussi, parce que faire de la politique, c'est pas juste affirmer des choses, c'est coordonner, c'est animer, c'est réfléchir, c'est faire avec l'humain, euh, faire avec la, la réalité du terrain. C'était aussi de, de, de raconter comment, ben, sans moyens, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelé un peu, un des titres, c'était la, la politique do it yourself, euh, la politique fait maison. Quoi. Euh, donc, on, quand j'ai fait ma tournée en 2017, j'ai toujours dormi chez les militantes et les militants donc sur les canapés, sur, euh, dans, dans des coins, c'était passionnant, je crois que c'est un, un des moments euh, les plus fatigants peut-être, mais les plus enrichissants de ma vie, puisqu'on rencontre des gens qu'on ne rencontre jamais. On vit dans des bulles, les réseaux sociaux nous créent des bulles, on parle principalement avec les personnes qui nous ressemblent dans notre quartier, dans notre ville. Les élections nationales, c'est sans doute le moment où on peut parler avec des gens euh, dont on ne connaît pas la réalité, encore une fois, toutes et tous grandir à partir de là. Et, et c'est cet espoir sur, euh, sur ce, qui, ce, qui, ce qui fait sens commun entre, entre nous toutes et tous, entre ce qui, au-delà de nos différences, nos choix de vie, euh, fait qu'on a envie de se retrouver. Donc la politique, ça sert à ça, je crois. Ça sert à changer l'environnement dans lequel on vit pour qu'on puisse faire des choix qui vont plus loin que nous et on en sort toutes et tous grandis en prenant soin de nos vies, de nos environnements, de nos familles, mais aussi de notre société de notre futur.